Un vampire est un mort, marchant parmi ses anciens semblables et se nourrissant de vitesse. mais hormis cela. Bonsoir les rollistes. À quoi passent ces nuits un vampire, non vivant donc depuis des années ou même des siècles Les vampires de la Camarilla sont les plus courants et les plus nombreux parmi les groupes de joueurs. Voyons quelques minutes à quoi ressemblent les nuits noires hélas d'un caïnite dans Vampire la Mascarade. Sur la feuille de personnage de Vampire la Mascarade, on trouve effectivement les caractéristiques et les capacités, nous donnons très clairement ce que le personnage sait faire, peut entreprendre ou connaît. Mais la seconde moitié de la feuille est tout aussi si ce n'est plus intéressante et possède deux catégories sur lesquelles je souhaiterais m'attarder. Les vertus avec l'humanité et les historiques. Les vertus pour un vampire de la Camarilla sont le courage, la conscience et la maîtrise de soi. D'elles découle d'ailleurs à la création la volonté et l'humanité du personnage. L'humanité représente la distance d'un vampire avec son ancienne vie, et donc avec les humains en tant que proie. D'un code moral strict, non-violent et respecté par des jeunes vampires en pleine rébellion contre leur sort, jusqu'aux plus anciens vampires se sentant dieux parmi les insectes humains et se nourrissant de leur proie préférées, c'est-à-dire des vampires plus jeunes, eh bien, il y a un énorme fossé, qui est représenté par l'humanité. Le code moral, l'humilité, le sang-froid ainsi que le contrôle de sa bête intérieure de chaque vampire est chiffré sur la feuille de personnage par les vertus et l'humanité. À la création, le joueur dispose pour son vampire d'au moins 5 points à répartir parmi les historiques, élément extrêmement important puisqu'il intègre des considérations très background et roleplay directement dans le système de jeu. Des alliés, un statut ou un mentor sont de précieuses baies qui roleplay pour un vampire et de joueurs qui l'incarne dans un certain nombre de situations. Disposer d'alliés à l'Elysium permettra au vampire d'appuyer ses arguments, euh, d'être moins ou pas moqué par les harpies, ainsi que d'avoir un certain nombre de ressources mises à sa disposition. Les historiques permettent par exemple à un vampire d'obtenir des serments. Ce sont ce qu'on appelle communément des ghouls, c'est-à-dire des humains à qui le vampire a fait boire de son sang, sans les avoir préalablement vidés du leur. Le résultat donne des humains, toujours vivants donc, résistants au soleil, etc., aux ordres du vampire, mais ils sont un peu plus forts, un peu plus résistants aux maladies ou aux coups, et le vieillissement semble se freiner légèrement durant la période d'effet du sang. Afin de garder le contrôle sur ses servants, le vampire devra penser régulièrement à redonner de la vitesse à ses goules. Les goules apportent donc un outil aux vampires, mais seront également source d'histoire par le fait que ce sont des humains avec une famille, des amis et peut-être des problèmes. Les historiques, en tant qu'éléments de règles, apportent du background aux personnages, mais aussi et surtout des éléments à garder à l'esprit tout au long de la campagne. Le statut est extrêmement important chez les vampires de la Camarilla. Un caïnite possédant un titre, même minime, aura toujours plus d'attention de la part de la gardienne de l'Elysium, des primogènes ou même du prince. Quand on vit éternellement, les loisirs se font toujours plus rares, et le jeu politique ainsi que la guerre sociale à laquelle se livrent la plupart des vampires de la Canaria devient pour de nombreux caïnites les seules distractions ayant de l'intérêt, puisqu'avec le statut vient le pouvoir. Un vampire doit se nourrir de sang, d'autant plus s'il est actif toutes les nuits. Mais selon les villes où rôdent les caïnides des joueurs, il peut être interdit, ou tout simplement impossible, de tuer des humains. Lorsqu'un vampire habite une ville ou une métropole de la Canaria, il dispose en général d'un domaine qui, selon son âge, son statut et la générosité du prince local, le prince ayant comme territoire la ville ou la métropole dans son ensemble, eh bien, le territoire offert à un kainite peut être de la taille d'une rue, d'une petite ville, ou simplement d'un immeuble extrêmement limité. Dans son domaine, un vampire peut se nourrir à loisir et, de façon technique, a le droit de tuer les humains qui s'y trouvent. Mais après deux ou trois décès ou disparitions euh, étranges, les autorités humaines risquent de mettre leur nez là où il ne faut pas. Ce qui pourrait mettre en danger la mascarade et donc agacer le voisin du domaine d'à côté, ou l'ancien qui contrôle la police de la ville. Pour gagner ou maintenir son influence sur une entreprise humaine ou sur son domaine, cela requiert de la part du Kainit de maintenir une relative bonne entente avec les anciens de la ville, le prince bien évidemment, son sire ou sa dame, mais aussi ses voisins et les membres des autres clans. Cette relative bonne entente peut passer par des compliments ou des offrandes, par des services dus ou rendus, par une attitude soumise ou d'épreuves de force selon la situation. Être un non-vivant dans le monde des ténèbres ne permet absolument pas de reposer en paix. Qu'il dispose de servants à protéger, d'une entreprise humaine à gérer, d'influence à maintenir ou de dettes à rembourser à des anciens, la façon dont le vampire est défini, depuis sa feuille de personnage jusque dans le roleplay du joueur qui l'incarne, est une source inépuisable d'aventures annexes. Toutes les interactions sociales peuvent aboutir à un partenariat de survie pour les plus jeunes, jusqu'à une guerre dans les ombres impliquant des clans entiers lorsque les plus anciens des vampires se décident à utiliser toute leur influence dans leur querelle millénaire. Par exemple, si un ancien cherche à pousser de jeunes vampires à violer une ou plusieurs traditions pour lui rendre service. Cela pousse les joueurs des vampires à se poser un certain nombre de questions sur la moralité de leur personnage, sur son rapport à l'autorité directe. Et s'ils refusent, seront-ils punis Une fois le travail accompli, s'ils acceptent, eh bien, pourront-ils considérer que l'ancien a une dette envers eux Ou est-il déjà en train de manipuler d'autres vampires pour les supprimer Lorsqu'un vampire a le contrôle d'une entreprise humaine, il lui faudra faire bien attention à ne pas se faire doubler par une entreprise concurrente contrôlée par un autre vampire. Peut-être ses concurrents utiliseront-ils la force Le monde des ténèbres est, je le rappelle, une parodie noire d'une autre, et des guerres entre entreprises peuvent être plus ouvertes et violentes que nous en avons l'habitude. Les vampires sont finalement des créatures solitaires, et la politesse du jeu social ne dure qu'un temps. De nombreux vampires croient également à la GN, sorte de fin du monde vampirique annoncée par le livre de l'Aude. Selon les sources et les croyances, cette fin du monde pourrait passer par les antédiluviens ou Kain lui-même, se relevant de leur tombe millénaire et venant détruire tous les vampires de la planète. Les plus anciens croient au contraire que le temps des sans clairs est arrivé et que les plus jeunes vampires, impuissants mais trop nombreux, se retourneront contre leurs ancêtres pour les détruire et voler ainsi leur pouvoir, leur statut et leurs influences. Vampire la Mascarade et tout le monde des ténèbres possèdent un univers complet, mais pas spécifiquement complexe, pour peu qu'on fasse l'effort de lire quelques pages. Les vampires de la Camarilla ont beaucoup de choses à gérer, à maintenir, à découvrir ou à apprendre durant leur longue nuit d'immortels. De nombreux vampires apprécient les jeux sociaux de l'Elysium quand d'autres font tout leur possible pour ne jamais se retrouver au milieu d'une joute verbale. Prendre le temps de donner un petit peu de non-vie à l'univers de Vampire la Mascarade, d'y créer des PNJ intéressants, puissants et secrets dans leurs objectifs, permet de donner la touche de ténèbres, de puissance des anciens et d'importance du statut requise à rendre l'univers de Vampire la Mascarade interactif et intéressant pour les joueurs. Cette chronique du dragon sur le quotidien d'un vampire est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à Youtube ou me suivre sur Twitter pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent au travers d'un commentaire, d'un pouce vers le haut, d'un petit message. Euh, ou de dons sur ma page Tipeee. C'est extrêmement flatteur. Euh, et donc, euh, bah, je tiens à vous remercier tous très très chaleureusement parce que bah, ça m'encourage toujours plus à faire euh, plus de vidéos et plus de contenu sur le jeu de rôle euh, qui, j'espère, bah, vous plaira. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Prenez le temps d'initier des joueurs. Ciao les rois. Où tu vas Par là.